Yo, salut les amis Du coup, petite parenthèse avant que le vlog commence pour vous dire que Divisiacus et voilà dans leur grande générosité vous propose un concours sur la chaîne. Alors toutes les infos sont épinglées en top commentaire donc vous regardez dans les commentaires de la vidéo vous aurez toutes les infos et sur les lots et sur la procédure, bah, pour peut-être les gagner. Bonne chance à tous, vous avez toutes les clés en main comme je vous l'ai dit en commentaire, vous regardez avant ou après la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage, ciao les amis, là, on est dans les coulisses des du spectacle de Dimusiacus, on est en train de tout préparer pour que, bah, que ce soit top. Le, et puis, et puis voilà, on en fait un petit tour d'horizon. Voilà. Et ah ouais, du coup là bah, on prépare tout et puis bah, je vous montre ça vite fait. Et puis euh, voilà, on se retrouve pour le spectacle après. Oui. Et eh, eh, eh. ouais, ça rigole pas. Hein. Voilà. Bon alors c'est pas un très gros. Il y aura pas énormément c'est une grande scène. On voilà on sait pas combien il y aura trop de personnes mais voilà ça va être ça va être cool. Et puis voilà, regardez Il y a même des petits poissons rouges C'est génial C'est parfait et puis là il y a plein de petites, de petites cochonneries sympathiques voilà, pour la suite Alors là la fameuse scène hein, voilà c'est pas dégueu hein, c est, c est balèze, hein. Ah c'est balèze il y aura la place voilà, un, peu, un peu de matos c'est tout Ah ouais Et là oui. Là où le crime ah, a va être commis. Voilà. Alors, les chefs, ça dit quoi Bien ou bien le. Bah écoute, euh, très bien pour l'instant. Hein. Ça s'installe hein, trop là. Voilà. On a fait un petit décor sympa avec euh, les éléments qu'il y avait sur place. Voilà, c'est parfait. Owen qui est là, qui voilà. s'est voilà. aidé euh, le catering, mais très très qui Très utile. C'est euh, des. Et est on est tous Il euh... y a des numéros, on est en train de voir pour chercher de mettre d'autres numéros euh, possiblement. Euh... Un numéro de prédiction Peut-être pas ou... Ça va péter le feu ouais, Arthur, <rire> Voilà <rire> Exactement C'est ça qu'on veut me... Voilà Faut, faut foutre l'ambiance Nous avez commencé Par choisir une définition, c'est là Ça fait le film Ça fait le film l'autre. Monsieur ensuite a acheté un moyen de promotion original. Ok, les amis, deuxième jour, et là on va pour la jam. Et ouais, c'est hyper, Je vous emmène, on va sur la terrasse du théâtre Le Quai à Angers, toujours. C'est 15 spectateurs max, et, et j'essaye toujours dans des lieux insolites, <rire> euh, dans, voilà, dans des châteaux. Et voilà, on va mettre Voilà, Jonathan pour les intimes. <rire> oh. So Hop là, il y a l'équipe au complet là, c'est hey. le champion, voilà, oui, oui, c'est une, une jam qui se finit, voilà, ah, c'est triste, voilà, ça ouais, descend, regardez c'est technologique, on rentre par là, on sort par là, <rire> c'est de la magie,